Je ressentais pour l'immeuble une affection personnifiée de cette sorte. Je l'imaginais seul et éventré, aux prises avec la tempête qui le frappait de plein fouet. Je le transposais dans un combat solitaire, usant de ses dernières forces pour ne pas vaciller, pour ne pas nous quitter. Je le trouvais beau, et même je lui étais reconnaissante de tenir bon malgré notre abandon, malgré l'indifférence. J'écrivais des reportages pour le magazine Junk Page. Euh, et c'était une déambulation que je faisais chaque mois et je choisissais un lieu, ça pouvait être les châteaux d'eau, le château de Montesquieu des, ça pouvait être une dérive devant la Garonne Voilà, c'était des, des lieux comme ça un peu euh, originaux on va dire et euh, j'avais envie de faire une déambulation un texte qui raconterait euh, une promenade en partant du musée du souvenir qui est d'un côté du front de mer qui est euh, un lieu un peu étrange euh, avec une mitraillette pointée sur nous et qui, voilà, qui s'appelle le musée du souvenir et d'aller jusqu'au signal. Et l'idée, c'était de marcher comme ça euh, du musée du souvenir ou le signal. Et puis, euh, euh, j'étais avec Olivier crouzel on était donc euh, en plein hiver. Je connaissais pas du tout l'histoire du signal. Je savais qu'il était abandonné de ses habitants, mais j'avais pas plus que ça d'informations. Et... Euh, on est entré avec Olivier en passant sous les barrières. C'était interdit, voilà, on a, on a franchi l'interdit. On est entré dans cet endroit qui était vidé de ses habitants depuis déjà euh, presque un an. Quoi. Ça faisait 10-11 mois qu'ils étaient partis. Et petit à petit, on a progressé dans l'immeuble dans en entrant dans les appartements qui étaient euh, ouverts, parce que certains étaient ouverts. Et chaque euh, intrusion dans, dans les appartements était euh, une sorte de choc de, de, de décor, de scène. Euh, on aurait dit, euh, cer dans certains endroits, on aurait même dit qu'on était attendu ou qu'il y avait quelque chose qui était en cours. Il y avait d'autres appartements où les gens avaient tout laissé derrière eux, où il y avait une bouteille de champagne posée sur la table, des livres éparpillés partout, la chambre, les draps. Euh, euh, enfin, c'était... Très surprenant et à chaque fois, il y avait en plus cette vue sur la mer plongeante. Euh, on ajoute à ça les, les bruits parce qu'il y avait du vent, ça craquait, ça grinçait, ça claquait dans tous les sens. enfin C'était très romanesque. Et en même temps, euh, il y avait une forte émotion qui se dégageait euh, de, chaque, de chaque appartement. Il y avait cette... Euh, cette, cette fascination esthétique pour l'océan euh, à chaque euh, bout de fenêtre comme ça euh, comme un comme un tableau à chaque fois et il y avait des des, des scènes euh, euh, oui assez euh, assez étrange assez euh, euh, propice à l'imagination euh, tout de suite et donc ce que je comprenais pas c'était pourquoi les gens étaient partis euh, si vite on aurait dit qu'il y avait une alerte à la bombe une s'étaient enfuis à... Et ça aussi, c'était assez troublant. Donc il y a eu une, une sorte de choc esthétique euh, littéraire euh, tout de suite. Voilà, J'avais mon cahier et ça, ça, ça écrivait. Les gens qui écrivent, je pense, connaissent ce sentiment. Tout d'un coup, ça écrit. Voilà, ça. Et à chaque fois que je suis retournée au signal, euh, ben voilà, je sortais mon cahier et puis je, je notais. Il y avait des choses à écrire. Donc il y a eu ce, ce premier moment comme ça très fort. Et puis, euh, ben, j'ai cherché à comprendre. Pourquoi ils étaient partis Pourquoi si vite Puisque euh, l'océan qui approche, euh, bon, pas, euh, ça c'était pas, ça s'est pas passé en une seule fois, donc il y avait quand même les gens étaient au courant que que l'océan s'approchait. Donc pourquoi cette fuite Pourquoi euh, Et puis c'était quoi l'histoire de cet immeuble Qu'est-ce qu'il faisait là en première ligne Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a touchée aussi. Euh, euh, parce que moi, j'ai pas, pas de maison. Et puis, c'était un moment où, où ma mère vendait notre maison d'enfance. Euh, toutes les maisons qui avaient pu appartenir à ma famille, euh, à mon père, à ma grand-mère, tout, tout ça, il y avait plus rien. Donc, je, je crois, mais maintenant, je me le dis maintenant, mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est aussi euh, euh, collé à ça. De Qu'est-ce que ça fait de, de quitter euh, ces endroits qu'on a aimés, de laisser... Euh, euh, les souvenirs de de plus pouvoir euh, entrer là donc a, je pense qu'il y a cette chose là et après il y a il y a vraiment quelque chose de la solitude de cet immeuble euh, que j'ai personnifié euh, j'en ai fait quelqu'un aussi donc ça se mélange entre l'immeuble et les gens qui ont vécu là euh, et puis euh, j'ai remarqué aussi, quand on, quand on est sur des, euh, des projets de, de chantier, de réaménagement de lieux, de choses comme ça, ça m'est arrivé d'écrire avec des habitants sur des, sur, des, sur des immeubles en construction ou des endroits qu'ils allaient quitter. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des souvenirs, en fait On fait des tableaux Excel avec les architectes, ça, ça va être à tel moment, le planning est organisé, on va, on va couper les murs, on va... Euh, apporter euh, un supplément de, de terrasse on va voilà mais les souvenirs qu'est-ce qu'on en fait euh... voilà ça ça rentre pas dans les tableaux ça et donc je pense qu'il y avait ça aussi quand j'ai découvert ce lieu avec oui cet abandon cette fuite euh... Et puis ça, ça, ça fait penser aussi voilà, à tous les gens qui s'enfuient, euh, aux migrants, euh, aux guerres, enfin voilà, à toutes ces situations d'abandon euh, obligatoire on doit laisser derrière soi. Euh, euh, voilà, donc d'abord ce qui m'a touché, oui, je pense que c'est quand même les, le premier texte que j'avais fait, s'appelait euh, il y avait des gens qui vivaient ici, et c'était vraiment aussi... Euh, parce que le signal, il était quand même très détesté aussi par sa forme un peu de, de, de barre d'immeuble euh, posée en première ligne, euh, alors qu'il évoque un peu le luxe, alors que bon, en plus c'est pas du tout un immeuble de luxe, hein, c'est plutôt euh, une classe moyenne euh, qui a investi dans les années 70, enfin on n'est pas dans... dans... Et, et, et là, il y avait euh, ce... ce cette détestation pour cet immeuble, pour la place qu'il occupe, en plus là, en, en se dégradant, devenant de plus en plus laid. Et puis, j'ai découvert qu'on l'appelait la verrue. Euh, et c'est vrai qu'il n'a rien à voir avec euh, le reste de la station balnéaire, qui est art déco, qui est euh, voilà, très élégante. Euh, il a quelque chose euh, euh, d'incongru. Donc, en même temps, je comprends qu'on puisse le surnommer la verrue. Euh, mais... Euh, Petit à petit c'est quand même aussi un vrai amour pour lui en tant que, que bâtiment avec tout ce que ça renferme, tout ce que ça implique, toute cette, et puis toute cette esthétique aussi qu'il était capable de construire avec l'océan. Plus l'océan se rapproche et plus le, le, le paysage et l'immeuble se confondent et ça aussi c'est quelque chose qui m'a touchée. Donc, voilà, ça, ça, ça s'est mélangé au fur et à mesure entre les habitants et l'immeuble. Au départ, euh, voilà, j'étais sur euh, qu'est-ce que les gens ont ressenti, ensuite sur cette solitude de l'immeuble, euh, sa fragilité qui, qui apparaissait au fur et à mesure par sa position euh, euh, sur la dune euh, il a l'air à la fois fragile et puis en même temps il est il a priori il est très solide pour l'instant il n'a pas une seule fissure qui est apparue, donc euh, donc il avait ce, ce paradoxe et puis en, en cherchant un peu l'histoire euh, voilà je me rends compte qu'il a qu'il a il apparaît dans les années 70 il a mon âge donc c'est une génération aussi euh, voilà c'est la fin des trente glorieuses en, en creusant un peu je découvre tout ce projet du tourisme qui est donc sur la sur la côte atlantique cette place euh, euh, sur la dune qui aujourd'hui nous paraît totalement euh, impossible improbable mais à l'époque il y a une dune euh, il y a 200 mètres de, de, de, de sable devant et c'était aussi quand même euh, petit à petit et sont apparues les questions pas sur l'environnement mais de se dire euh, voilà, on n'est plus dans cette bataille contre, contre l'océan, il ne s'agit plus de faire des digues, il ne s'agit plus de, de se protéger de cette nature qui euh, avance, qui prend sa place euh, dynamique, normale, naturelle, mais de, de, de comprendre quelque chose aussi de ça. Et puis euh, c'est une histoire aussi qui a posé des questions sur la responsabilité. Qui doit payer Qui est coupable Qui a eu cette idée euh, qui a donné l'autorisation euh, et qui doit payer 50 ans plus tard. Euh, et donc, ça aussi, c'est des questions qui euh, m'ont renvoyé à mon propre cheminement intellectuel sur comment je me place aujourd'hui par rapport à toutes ces questions d'environnement, à tout ce, ce langage qu'on doit changer, ce regard qu'on doit modifier sur euh, notre relation à l'environnement. Donc, euh, c'était pas. Euh, J'en sais rien, j'ai pas de réponse. Enfin voilà, c'était pas, j'avais pas envie de faire une leçon sur l'environnement, mais en même temps, le signal, je pense qu'il m'a passionné aussi pour ça parce que on pouvait euh, ouvrir tous les tiroirs. Enfin je, voilà, j'ouvre un tiroir, je me dis ah oui, mais il y a ça aussi, ah mais il dit ça aussi, et il parle aussi de ça. Il s'appelle ça quand même le signal. Je pense que dans les années 70, on, on est capable de, de donner un nom comme ça à un immeuble en front de mer. Aujourd'hui, c'est impensable. De, de... La connotation euh, péjorative, elle est impossible, enfin. Et en même temps, voilà, il va disparaître, il va être euh, détruit. Il a quand même quelque chose à nous raconter d'important. De, de façon assez humble, parce que c'est une pauvre barre d'immeubles, euh, voilà, qui, qui, qui est sur ce, cette dune fragile, là, qui, qui s'amenuise. Euh, et j'aime bien son humilité et il me semble qu'il voilà, qu a quand même aussi, euh, au passage, beaucoup d'histoires à nous raconter et de questions à nous, à nous poser, à nous renvoyer, de ne pas oublier cette leçon-là du signal.